bonjour aujourd'hui on va parler du yoga des yeux et eh ouais le yoga des yeux c'est une sorte de gymnastique une gymnastique oculaire avec les yeux euh, qui permet de prévenir euh, pas mal la, la fatigue oculaire alors ça ne remplace pas les séances d'orthopsie hein, soyons bien clairs euh, si vous avez des exercices d'orthopsie à faire continuez à les faire ça, ça ne remplacera rien c'est surtout pour défatiguer et euh, dans les yeux on a différents muscles euh, qu'il faut, qu faut aussi entraîner alors la première chose, c'est, euh, alors chaque exercice, il euh, faut, faut le faire assez lentement et il euh, faut les répéter plusieurs fois, au moins cinq fois, pour que ce soit efficace, l'idéal étant de le faire tous les jours. Donc le premier exercice à faire est assez simple, enfin ils sont tous assez simples, c'est euh, de balayer de droite à gauche. Un droite, gauche, droite, gauche. Beaucoup plus lentement que ce que je fais là. Et vous le répétez plusieurs fois, au moins cinq fois, comme je l'ai dit, idéalement dix fois. Vous pouvez faire euh, tous ces exercices, vous pouvez les faire vraiment tous les jours euh, à la maison, c'est assez facile, ou même pendant la pause euh, un café au boulot, c'est pas compliqué non plus. La deuxième chose, ça va être de faire des mouvements circulaires. Tout doucement, vous faites avec les yeux des mouvements circulaires, ok La troisième chose, ça va être de mimer des lettres de l'alphabet. C'est-à-dire que euh, vous faites le A, hein, vous dessinez un A, le B, etc., etc. Vous, faites, vous pouvez idéalement faire toutes les lettres de, de l'alphabet. Et ensuite, c'est une méthode assez connue euh, dans l'optique, ce qu'on appelle le rock accommodatif, vous pouvez fixer un point vraiment loin et rapprocher tout doucement en regardant un point beaucoup plus près. Même chose, vous pouvez le faire avec le doigt. C'est-à-dire que vous mettez le doigt assez loin et vous le rapprochez tout doucement au plus proche de votre nez possible. N'oubliez pas de cligner des yeux, de scier, ce qu'on appelle quand c'est volontaire, euh, tout simplement parce que euh, que les yeux soient ouverts ou fermés, les muscles fonctionnent relativement de la même manière, euh, mais c'est surtout au niveau de la qualité du film de l'arme qu'on réétale euh, constamment avec, euh, en, en sillant pour être précis. Eh bien écoutez, donnez-moi un peu de vos nouvelles. Persister, c'est pas euh, sur euh, une ou deux séances que vous allez en tirer les bénéfices, mais si vous sentez des symptômes de fatigue aux couleurs, de, de, de yeux qui grattent et, et autres, quand vous êtes beaucoup sur écran notamment, euh, faites des pauses, faites ça 5-10 minutes, euh, peut-être même plusieurs fois par jour, euh, et, et vous verrez que vous sentirez mieux. Alors comme je vous l'ai dit, ça ne passe ni les séances d'autopsie, ni s'il y a besoin d'une correction visuelle, ça ne va pas soigner, ça ne va pas diminuer votre myopie, euh, la presbytie, des choses comme ça. Euh, vraiment mais ça fait du bien quand même. Allez, je vous dis à très bientôt chez Atolaïs.